à tous, ils ont six photos pour résumer une vie, trois qu'ils ont choisies, trois que nous leur avons imposées, Ils se succéderont, ils se parleront aussi. On va commencer par un funambule, un funambule dont la vie ne tient qu'à un fil, Pierrot Lunaire, halluciné, qui s'appelle Pierre, Pierre Palmade, un père trop tôt disparu, une mère aimante, des sœurs, une mère de théâtre, Jacqueline Maillan, une sœur de scène, Muriel Robin, un univers, et un univers au fond très féminin, et un homme qui se cherche avec toujours une infinie sincérité, vous allez le voir. Eh bien, écoutez, euh, d'abord, je suis très, très, très ému et, et impressionné de découvrir que, voilà, il a suffi d'apprendre que vous veniez pour apprendre que la scène était prolongée d'un mois et demi, puisque vous allez jouer le comique jusqu'à la mi-avril, malheureusement. La continue, elle, elle marche bien, continue. Le comique au, au Théâtre Fontaine à Paris. Il aimait la vie Lui, oui, il aimait rire. Les gens qui l'ont connu euh, sont troublés. Je lui ressemble énormément. Euh, je lui ressemble énormément. Donc, euh, ce qui était très troublant pour ma mère. Euh, ah oui, oui, il avait aucune raison de disparaître, comme beaucoup de gens. Mais euh, Il aimait beaucoup les serpents. Ah oui, c'était étonnant. Il, il collectionnait les reptiles Les reptiles et, les... Les, reptiles et les, les crocodiles. On avait une grande euh, pièce dans la maison où il y avait des de crocodiles, des, des varans et des pitons, et évidemment des souris qu'il élevait, qui partaient dans toute la maison. et Ma mère hurlait en, en ouvrant les, les draps avec des souris dedans. Il des bon. serpents qui s'échappaient, parce que autant il accouchait bien les femmes, parce qu'il était un bon obstétricien, mais il faisait très très mal les cages à serpents, et il s'enfuyait pas mal. On est obligé de vous poser la question, mais vous aimeriez mourir sur scène, comme Molière, enfin, qui, est mort, qui est mort pour scène, mais quand même pratiquement sur scène et l'humour, c'est vraiment la politesse du désespoir, comme l'ont écrit un certain nombre de penseurs. Il y a toujours cette phrase qui est affreuse euh, par les foules euh, dans les stades de football. Euh, euh, Arbitre enculé, le euh, mmh. euh, dégagement du, du, du, du goal à chaque fois. Il y a une photo qu'on qu a choisie de 1998 sur cette victoire de la France sur le Brésil 3-0. Euh, vous aimez cette atmosphère de stade où elle vous gêne, vous les trouvez justement euh, alors, alors, le, le, homophobes. Le passage... Je vais vous poser deux dernières questions et la troisième sera posée par un homme politique justement. Euh, première question, ce sera une question rituelle tout au long de cette émission. Régulièrement, je demanderai à chacun s'il fallait résumer votre vie, le titre du roman de votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous choisiriez comme titre de, de 0 à 40. Oui, donc. oui, oui. 40 ans. À, à cette époque, d'ailleurs, euh, assez longtemps, depuis l'âge de 9 ans, je crois, jusqu'à l'âge de 20 ans, vous êtes des scouts. Mm -hmm. euh, ça avait beaucoup d'importance pour vous, cette, cette idée de, de servir euh, les autres ah, de, de, une partie de la, de, de, de, de, de la violence de certaines jeunesse, c'est d'être complètement responsable, physiquement, et de ne pas l'être, civiquement ou socialement. Est Ce que vous avez ressenti quand vous étiez en voyage en, en Finlande et que vous avez sauvé un enfant, pratiquement, parce que vous avez eu un bon réflexe euh, Oui, de scoot je me rends compte maintenant que je n'étais pas très vieux, je devais avoir 19 ans, j'étais chef scout. Il a fait une péritonite. On était au cercle polaire et c'était très très compliqué de, de, je sais pas, de faire une nuit de route j'avais à peine le permis sur, sur des routes en terre évidemment, passant par des bacs, etc pour trouver, pour trouver un médecin de, enfin, une espèce de, de dispensaire pour, pour sauver, sauver ce gamin euh, vous vous dites vraiment que vous êtes responsable de son sort de, de, et de, de, de, du sort de tous vos administrés oui, mais oh, oh, en fait c'est... La belle photo, c ça, ça serait une autre, je ne sais pas si, si, si je peux montrer. À un moment donné, elle regardait, vous voyez, ce qu'on voit là. Oui. Et en fait, là, vous avez le papier peint, vous avez, vous avez les, les, les traces de, de la plomberie, Il y avait des vie. tuyaux. Et elle m'expliquait, elle m'expliquait, elle, elle avait les larmes aux yeux. Elle me disait merci de démolir ce qui était inacceptable aujourd'hui comme vie. Mais un moment donné, elle avait eu neuf enfants. Euh, trois étaient deux ou trois étaient décédés. Euh, son mari était décédé. Et au fur et à mesure que cette grande pelle mécanique au fond rentrait dans les pièces, dans son intimité, dans son mmh. intimité, et c'était son passé qui, qui... Et, et elle pleurait cette dame. Elle pleurait et elle lui disait merci en même temps. c'est tout le sujet de la, de la rénovation urbaine de ce pays.